Chers traders et investisseurs, mercredi 29 juillet, bonjour. Alors on s'ennuie ferme depuis plusieurs jours sur des marchés qui un jour gagnent 0,7%, un jour perdent 0,8%, et ainsi de suite depuis des jours et des jours. Mais rassurez-vous, cela ne devrait pas durer. En effet, nous attendons ce soir une réunion très importante qui est la réunion et la conférence de presse de la Banque fédérale américaine. Ça devrait peut-être faire bouger les choses et surtout, je crois, demain et après-demain, les résultats des GAFA aux États-Unis qui vont peut-être également animer fortement les marchés. Bien évidemment, Compte tenu de tout cela et de beaucoup d'autres choses, en particulier la crise sanitaire et les tensions sino-américaines, vous devez toujours rester en dehors du marché dans le domaine du swing trading, profiter du day trading, le très court terme et roi, croyez-moi. Dans ce contexte, toujours, Très difficile, nous avons été très actifs ce matin, réaliser un strike avec 5 trades gagnants sur 5 accompagnés d'une médaille. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une très bonne journée et à demain.